Merci. Mes chers amis, mes chers camarades, quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux et nombreux aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour moi de pouvoir vous accueillir dans cette belle ville de Marseille. Une ville à l'image de notre candidat, une ville rebelle et populaire. Une ville riche de sa diversité, de sa jeunesse, de sa fougue, mais aussi de sa passion. Une ville, enfin, qui, au fil des siècles, s'est toujours battu contre l'ordre établi et l'oppression. Excusez-moi. À tel point que Marseille est la seule ville de France où les canons censés protéger la ville des invasions venues vers la mer sont en réalité tournés vers la ville pour maintenir l'ordre social. Alors, vous l'aurez compris, quelle meilleure ville pour accueillir ce premier grand meeting national de notre candidat Fabien Roussel un candidat populaire, lui aussi, qui redonne des couleurs à la gauche tout entière. Un candidat qui, de jour en jour, gagne en notoriété, en crédibilité et en soutien, en témoigne les déclarations d'intention de ces derniers jours. Un candidat qui, en remettant la République, la laïcité et le social au cœur de notre projet, réussit chaque jour à rassembler de plus en plus. Permettez-moi, d'ailleurs, d'inviter à me rejoindre une femme. Une femme Républicaine, une femme qui œuvre au quotidien pour cette ville et sa population, une femme de courage et de combat, je vous demande d'accueillir comme il se doit mon amie Sophie Camard, maire du centre-ville de Marseille pour le printemps marseillais. Merci.